Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question faut-il bouger son stop loss Alors, on est bien d'accord que s'il le trade part dans le mauvais sens, si vous avez placé un stop loss à une distance qui respecte les règles que vous vous êtes fixées, il vaut mieux ne pas bouger le stop loss quand le marché va à contresens de votre trade. Par contre si le marché part dans le bon sens vous avez tout intérêt à bouger votre stop loss pour éviter de perdre ce que vous avez déjà gagné. Regardez par exemple aujourd'hui sur ce graphique, c'est un cas typique de ce qui se passe assez souvent donc ici j'ai ouvert deux positions, je voyais le marché qui montait je pensais donc qu'il allait pouvoir monter encore plus haut donc j'ai ouvert deux positions. Alors il y avait un premier niveau euh, de, de résistance à ce niveau-ci donc j'ai placé un premier take profit ici légèrement sous euh, la résistance donc, et mon stop loss automatiquement il est remonté. Donc j'avais mis un stop loss à 6 pips, c'est un stop loss assez, assez serré au niveau d'un stop loss suiveur donc il montait automatiquement en suivant le marché donc déjà là une fois que j'étais passé au-dessus de la ligne bleue, et eh bien j'étais sûr que je n'allais pas perdre sur, sur cette position. Donc euh, à ce moment-là, le marché a touché mon premier take profit et le stop loss a continué à monter. Il est même monté au-delà de la seconde euh, donc, euh, de cette résistance-là. Il est monté vers le second niveau de résistance et il est, il est allé taper donc mon second take profit tout en continuant à monter donc le, le stop loss a continué à monter donc c'était gagnant de toute manière. Donc vous avez tout intérêt à faire cela, soit le monter manuellement, soit utiliser ce qu'on appelle le, le trading stop qui est un stop suiveur qui est automatique. Alors sur MT4 faites attention parce qu'il faut laisser votre plateforme MT4 ouverte pour que le trading stop fonctionne parce que j'ai déjà constaté que j'ouvrais des positions comme cela, je mettais un trading stop puis je devais m'en aller donc je fermais ma plateforme MT4 et je continuais à suivre sur mon smartphone l'évolution euh, du trade mais le trading stop ne fonctionnait pas. Donc apparemment lorsque vous mettez un trading stop sur euh, MT4, euh, C'est pas enregistré au niveau du serveur donc euh, faites attention quand même à ça, il vaut mieux laisser alors votre ordinateur ouvert si vous devez partir et euh, laisser le marché euh, et MT4 fonctionner comme cela pour que le trading stop puisse, euh, puisse fonctionner. Donc vous voyez tout l'intérêt de bouger votre stop loss lorsque vous êtes positif. Donc, parce que vous regardez, si vous regardez, donc ça c'était aujourd'hui, le marché ici à un autre moment, donc c'est sur l'euro dollar, vous voyez comme le marché peut monter et puis redescendre fort à ce niveau-là. Donc vous avez tout intérêt à faire en sorte que vous avez un, un stop-loss qui monte et lorsque le marché se retourne, eh vous allez sortir rapidement ici et pas perdre tous les gains que vous allez gagner là. Ben parfois le marché peut remonter, mais il vaut mieux se repositionner à ce moment-là mais si vous n'êtes pas devant vos écrans c'est dommage de perdre tout ça parce que le marché peut très bien euh, aller encore plus bas et vous allez perdre tous vos gains, tous les gains que vous avez eus, ça m'est arrivé très souvent hein, je vous assure que <rire> c'est quelque chose que je vous parle d'expérience. Hein. Donc évitez de faire ça, évitez de laisser votre stop loss euh, en bas, euh, à votre position de départ lorsque vous êtes gagnant si vous ne pouvez pas suivre les marchés et eh bien il vaut mieux euh, mettre un stop loss euh, qui bouge et parfois vous avez même une, une très forte montée du marché, vous avez une, un pic très rapide et eh bien votre stop loss va suivre et vous allez gagner parce que le marché peut très bien monter et redescendre rapidement mais vous allez sortir gagnant euh, et bien gagnant dans ce, ce cas-là donc vous avez tout intérêt à à faire cela surtout si vous ne faites pas du scalping moi je fais essentiellement du scalping mais parfois comme je l'ai fait ici euh, je laisse des positions un petit peu plus, plus longtemps parce que je, quand je vois un potentiel donc euh, important donc euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire mais sinon si vous regardez euh, comment évolue un marché et eh bien euh, ça monte et ça descend hein. c'est pour ça que moi je, je, je privilégie le, le scalping vous voyez toutes les variations qu'il y a. Euh, là, on est en une minute et vous voyez quand le marché redescend. Donc là on, à, là, on était à 16h50. Puis ici, on est à 17h20. Là, on est à 18h18. Vous voyez toutes les variations qu'il y a eu. Tous les beaux potentiels que vous pouvez prendre dans les deux sens en scalping. Par contre, si, si vous étiez en, en day trading, eh bien. Euh, Malheureusement, donc là c'est la position qu'on analysait là tout de suite. Là le marché est descendu, puis il est remonté, ok, c'est très bien, il est remonté jusqu'à 1,17, 177. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe ah, On n'est plus du tout euh, là, le marché s'est carrément retourné, il est redescendu, il est redescendu jusqu'à 1,17 vous là on est à 1.17.025 donc c'est dommage si vous, si vous êtes parti toute la journée et que vous avez espéré que votre trade soit gagnant et qui n'a pas touché votre take profit eh bien vous avez perdu une journée de trading simplement parce que vous n'aviez pas un stop loss qui, qui a suivi le marché et qui vous a permis de, de, de gagner. Donc utilisez cette fonction-là trading stop si vous ne pouvez pas être devant les écrans. Et parfois ça va très vite hein, le marché, combien de fois moi je n'ai pas vu euh, le marché qui était allé à, à 5 pips de mon take profit et puis qui s'est écroulé, qui est allé toucher mon stop loss donc c'est vraiment euh, ralent quand on voit ce genre de choses donc évitez ce genre euh, de situation, vous avez tout intérêt donc à bouger votre stop loss dans le cas bien sûr d'un trade gagnant je le répète. Voilà je voulais donc euh, vous expliquer ça au niveau de la pratique quotidienne du trading que je fais depuis des années et c'est quelque chose qui à mon avis va vous aider beaucoup. Donc vous pouvez soit bouger manuellement votre stop loss euh, si vous êtes devant vos écrans ou utiliser la fonction de stop suiveur. Voilà je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Donc si vous cherchez une méthode efficace de trading et bien vous avez des liens vers mes formations ici au-dessus et en dessous de la vidéo et euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, abonnez-vous ici en dessous et ainsi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Cliquez sur la petite cloche et vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt au revoir